bonjour bonsoir Mesdames et messieurs bonjour c'est votre puissant médium arabou taillon du bénin mon numéro de téléphone plus de 129 96 63 85 35 voilà encore mon numéro le plus de 129 96 63 85 35 aujourd'hui je suis devant vous pour vous dit que le portefeuille magique réellement ça existe au Bénin mais les gens ils n'ont pas encore tombé sur les vrais ils tombent souvent sur les faux c'est le vrai qui, qui vous parle aujourd'hui pour vous dire que moi je ne suis pas un Béninois 100% je suis de Nigeria j'ai la nationalité de Nigeria bon je suis devant vous aujourd'hui pour vous donner l'explication du portefeuille, pour vous dire que le portefeuille magique, c'est quelque chose à garder comme secret. Le portefeuille magique, ça peut rapporter de l'argent, ça peut vous faire sortir de la pauvreté et de la misère. Ça peut vous créer encore d'autres activités. Les gens qui veulent construire des maisons et l'argent les en manque, déjà avec le portefeuille magique, vous pouvez sortir de la pauvreté. Et de votre misère vous pouvez prendre cet argent du portefeuille pour pouvoir compléter et vous payer ce que vous êtes en train de faire et en plus je vais vous dire il faut fuir les anaqueurs les gens qui disent qu'ils sont des maîtres marabouts ce sont ces gens de marabouts sont des féticheurs or les féticheurs c'est eux qui anaquent les gens les grands maîtres spirituels eux ils font du bien eux ils connaissent le travail et il sait satisfaire les gens. Et chez moi, il n'y a pas d'arnaque Et j'aime le respect chez moi. Tout d'abord, je vais vous dire que le portefeuille magique, je vous répète toujours que ça existe. Cette production que je veux faire, c'est une production du portefeuille qui peut, qui peut produire rien que des billets de 500 euros. Sans plus tarder. Je vais invoquer les génies. Les génies que je vais invoquer, vous voyez, ces deux statuettes. C'est les statuettes, l'Ipa, qui fait partie de la divinité Dan. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, je vais invoquer les génies. Oh, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva. Oh, l'Ipa, l'Ipa, l'Ipa, l'Ipa, l'Ipa, l'Ipa, l'Ipa. lipa, lipa. Je vais demander d'abord si ils vont me faire la position. Ils ont dit, bon, d'ouvrir le portefeuille d'abord pour voir si... Pour montrer aux gens plutôt que le portefeuille, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans le portefeuille. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, il n'y a rien dedans. Mais le portefeuille va vous produire rien que d'un billet de 500 euros. Je vais fermer, je vais invoquer les génies. Oh, les génies, les pas, paris, pas. Oh, les génies, les paris, paris, pas. Oh, Shiva. Oh, Shiva. Oh, Shiva. Vous oh, voyez, je vais demander. Ils ont accepté. Il y a de l'argent. Vous voyez, le portefeuille a produit rien que des billets de 500 euros. Et c'est des vrais billets. C'est des vrais billets. Vous voyez, c'est des vrais billets. C'est des vrais billets. Vous voyez, c'est des vrais billets. C'est des vrais billets. Vous voyez, c'est des vrais billets. Ce portefeuille, c'est un portefeuille qui pratique de la magie rouge. C'est un portefeuille de la magie rouge. Et c'est un vrai portefeuille. Les gens qui sont en possession de ce portefeuille, veuillez me contacter sur mon numéro de téléphone depuis 229-96-63-85-35. Je vais vous faire sortir de la pauvreté et de la misère. Et il faut fuir les anachers. Il faut les fuir. Merci à vous.